C'est comme ça. Chargée, ouais. chef. Vous bien, hein. vous faites comme ça. Et vous regardez votre chef fait et dès qu'il s'est il Regarde le château. C'est comme si le château, en fait, c'était la proie qui était devant toi. Donc quand tu te lèves... Tu donnes l'assaut quoi. Voilà. C'est ça. Ouais. Et après, vous courez, vous suivez le chef comme si vous attaquiez là-bas. L'intérêt de ce projet, c'est qu'en fait, les, les enfants euh, peuvent vraiment se familiariser avec tous les, tous les, tous les, tous les éléments du cinéma. C'est-à-dire, que ce soit au niveau de la technique, le son, le cadre. Il y en a beaucoup qui n'avaient jamais joué dans ni théâtre ni quoi que ce soit. Donc ils se sont inspirés des films qu'ils avaient vus de plein de choses. Et ils font les comédiens, il y a des figurants, il y a tout. Alors il y a des scènes d'action, il, il y a des scènes un peu intimistes. Il y a des scènes en intérieur avec de l'éclairage avec où il faut du silence. Et puis après, il y a des scènes dans la forêt où il faut courir dans tous les sens. Intérieur, chambre mais en fait, je pense que le plus. Ce, qui... Ce que j'ai pas aimé le plus, c'est quand j'étais en pyjama et qu'il y avait une caméra au-dessus. C'était ben oui. très spécial. L'idée, c'est que tout le monde puisse participer à un moment donné, donc n'hésitez pas à vous manifester. Je suis co-réalisateur avec Pierre Enverso. Je m'occupe surtout de la partie technique, donc prise de vue, prise de son, éclairage. Ça tourne On sent qu'ils ont vraiment l'appétit de ça. Il y a cette espèce de fraîcheur-là qui est vraiment agréable sur les ateliers. Des fois, des scènes qu'on lit, on se dit mon Dieu, ça va ça pas fonctionner. Puis ça devient magique quand c'est les gamins qui le font parce que bah, eux ils ont décidé de nous dire si si ça on veut le faire Et puis quand ils le font c'est juste génial. Bon voilà une belle suis, équipe. Euh... Hein <rire> Surtout pour notre âge. Mais par contre euh, moi je voudrais que tous les jours ça que... se. Serais... En fait oui. les gens oui. oui. ne oui. se oui. oui. oui. oui. oui. jamais. Oh c'est ah, oui. bon, ça. Oui. ça. serait trop toutes bien les ça. ça. On oui. ouais, toutes les ce soit ça.